Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Opinion size 4, toujours notre série avec les Ottomans. On avait un très très grand pays, je sais pas si vous vous souvenez. Euh, Ferrari m'a demandé l'accès militaire, j'ai refusé, puis je me suis dit que. Il était en guerre contre la Moscovie, et si jamais la Moscovie peut perdre cette province là, ça m'arrange quand même. Donc j'ai cédé l'accès. Et j'espère que la Moscovie deviendra un peu moins forte. Je crois qu'elle aura perdu cette province. Si elle devenait vassale de la Pologne, ça me gênerait pas non plus. Euh, niveau, agit niveau province à légitimer, on s'approche doucement mais sûrement de la fin. Je me ferais bien les Kamsital. Pas d'alliés, pas très cher à légitimer. Probablement pas beaucoup de surexpansion dans ce coin là De toute façon j'en ai, des... ai pas beaucoup déjà euh... Et en 30 il y a une trêve qui finit avec mon Parce que j'aurais préféré Mais j'ai beaucoup beaucoup de monde dans la quoi, Donc je peux pas vraiment me permettre de faire mon difficile Quant à qui attaquer Jin je pourrais les attaquer Ou Miao ai... D'ailleurs j'ai une frontière avec Miao ils sont alliés aux Zoirats, à Liang aussi, et Min. Le truc, c'est que si je continue à faire des conquêtes en Chine, euh, comme je me permets, sans impunité, en Inde, ou alors sur les provinces africaines à proximité de, du reste de mon empire, euh, Liang, Min, Miao et Yu, et Jin et Yang euh, vont être définitivement dans la croix, et ils n'en sortiront plus. Et c'est pas tellement ce que je souhaite. Oh, C'est tellement long pour y aller que j'ai eu beau les voir se déplacer. ça avait déjà si j'ai le temps que j'arrive. Dépensons généreusement. Euh... Il nous reste 90 ans pour prendre 300 provinces. On est enfin passé au-dessus des deux tiers... Sont assez claires et définitives. Je tirerai bien sur la Sibérie. Ah non, mais tout part déjà vers sa Donc j'avais déjà regardé, je m'étais dit que c'était pas forcément le truc le plus utile à faire. J'ai un marchand partout en Inde, sauf au delta du Bengale. Je pense que c'est lui qui arrête pas de venir et de repartir. d'arriver et de repartir. Parce que je vais être très limite sur une des régions. 57, peut-être celle-là. 55. Je vais un peu vite, j je vois pas tout. 62. Euh, D'ailleurs, ouais, j'ai plus mon conseiller qui limite euh, l'inflation, donc on va repasser comme ça. Lituanie me fait pas très peur. Donc C'est vrai que la Pologne va manger encore des territoires autrichiens. Que j'aurais vaguement aimé donner à la Hongrie. Regardez combien ils seraient contre moi. Trop nombreux, beaucoup trop nombreux. Euh, 54% sur mon premier vassal. Peut-être que on pourrait exiger l'autre. l'annexion de l'autre. Je sais pas combien de temps ça va durer. Probablement très longtemps Faut que je le fasse à la fin de la partie euh, Avant la fin de la partie Sinon ça ne m'aura servi à rien D'avoir sur la salle Si en plus se met et tout Mais pas dans mon objectif euh, d'avancer euh, Vers les 1000 provinces Mille et une provinces Après, ils se battent contre Tombouctou Est-ce qu'ils attaquent Oui Avec l'aide de la France Ouais donc a priori Ils vont gagner Si la France débarque Et sinon ils vont peut-être perdre Ça m'intéresse cette guerre Parce que si je peux Arriver à faire sortir Tombouctou De la guerre je les attaquerai de là quoi je l'attaquerai Et dans 7000 hommes C'est pas grand chose Alors On va prendre celui-là, il est encore meilleur qu'elle était es que 17 ils ont fini par avoir des institutions quand même et il leur manque la renaissance donc la deuxième institution c'est pas depuis combien de temps ça leur manque la presse imprimée et le commerce mondial le commerce mondial c'est leur ressort hein. si j'avais fait un bâtiment commercial ils ont peut-être pas beaucoup vraiment pas, pas beaucoup de sous mais un bâtiment commercial leur aurait suffi l'espagne a mis pied, pied au japon Le Japon m'aime bien Regardons un peu les stats militaires France, 200 000 hommes Oulala Scandinavie, 138 000 hommes Grande-Bretagne, 129 000 hommes Espagne, 100 000 hommes Bujia, 100 000 hommes Bohème, 100 000 hommes Yémen, 100 000 hommes Oula, je savais pas ça La Nouvelle-Castille, donc qui est en guerre avec nous Quand on est allié à l'Espagne 100 000 hommes Pays-Bas, 100 000 hommes Siak 100 000 hommes après il y a Pologne, Portugal, Lituanie, donc la Pologne et Lituanie eux deux ils sont quasiment aussi gros que la France. Caribas, Florida, Florida. ouais Portugal c'est un mauvais plan de les avoir parce qu'ils ont beaucoup beaucoup de, de, de troupes chez Caraïbas Sûrement Rio de Plata, euh, le Mexique portugais peut-être moins, ils ont pas l'air très fort. On voit Portugal aussi, ils sont tout petits. Donc, on va continuer d'améliorer nos relations. Je leur ferai peut-être un don. Ils sont plus dans la croix contre moi. Si, ils y sont. j'aimerais qu'ils y sortent. Qu'ils en sortent. Garde des points. J'aurai une tech militaire à prendre bientôt. Euh, et l'industrialisation. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai Un bâtiment de type manufacture d'armes. Manufacture textile. Dans la province de Costantil. Mais est-ce qu'il y, y a moyen de faire une manufacture de ce type-là en fait euh, c'est là. <rire> Moulin. pas faire une manufacture de ce qu'ils veulent notre pays est super calme ça c'est beaucoup mieux on a encore quelques provinces en cours de légitimisation mais on arrive au bout peut-être que je me réattaquerai à salle calva d'ailleurs j'ai 35 000 hommes ils sont allés juste à Monomotapa. Ou alors je m'attaque à Monomotapa, comme ça j'ai le Portugal dans la guerre. On fait une grosse guerre, on bat le Portugal, on prend des territoires à Monomotapa, et ça sort le Portugal de la guerre. De là à quoi On a un siège au conseil. Euh, repassons sur un autre conseiller. Plus tellement besoin de limiter l'agitation dans les provinces. Il y en a deux que je peux pas faire. Parce qu'elles sont trop dans les terres pour l'instant. C'est ballot. Alors, c'est dans le nœud du gilin On est toujours en focus diplomatique. Mon padisha est pas très bon. J'ai malheureusement pas le DLC qui permet de destituer un roi. Euh, C'est un traître, la paix est assurée. Ton s'est retiré. Je n'attendais que ça pour leur sauter dessus. Avant d'attaquer le Portugal on va s'attaquer à tout enfin Portugal, Monomotapa qui est allié au Portugal par euh, le plus grand des hasards. Ouais, il est en train de perdre contre la France, c'est probablement pour ça. Il est sorti de la quoi. Il y aurait les Oyos. Je suis déjà écrasé une fois. Je peux recommencer si nécessaire. Loin, on peut pas se profiler. On a pas l'accès chez Katsina. Donc, laisse un soldat et voilà. Laisse un soldat prends eux voilà. de toute façon, on se collect... Non, allons directement là-bas. Et toi prends un général. Avec du score de siège. Et voilà. On peut passer là. Oh On peut passer par là. Mali est très assiégé. C'est marrant que la Frise et la France soient des pays plus... et des régions plus stables que les différents grands pays qui se sont formés dans ce, ce secteur-là. Alors c'est tombé. J'espère que la, la frise va faire la paix. Ah il y a quelqu'un qui est sorti de la coiffe et qui a tout de suite rejoint C'est mon gang. On fera comme s'il si n'existait pas. Quelqu'un va engobir, on va s'en assurer. Eux ils ont juste la guerre contre moi. Allez, laissons-les passer chez moi. dans l'espoir qu'ils finissent vite leur guerre. Euh, Ferrari. Est-ce que tu as retiré ton accès que tu avais chez moi Non, bah, je vais le retirer moi-même. La Moscovie a perdu sa province. Il y a encore des séparatistes moscovites. Ils me saoulent. Et j'ai plus d'armes dans le coin. Elle est là. Colonie suivante, rappelez, classé dans le nœud commercial, euh, vous repartez des côtés presque civilisés. Bon, je devrais pas être genre de termes, mais des, des côtés développés, on va dire. Euh, l'égalisme et mysticisme. C'est moi qui choisis. L'égalisme. On peut convertir. Je sais pas combien de temps ça va durer. Attendons, faisons-le. Le fort est pas tombé. Ce qui m'embête, c'est qu'ils sont en train d'aller tuer mon mon unité là-bas. Ah il recule. J'aurais fait peur en bougeant mes armées d'ici. Ça c'est arrivé. Fin du CG qui tue. 46% de score de guerre. Et la France a, a fait la paix Oh Affrontons les locales comme ça, j'aurai pas besoin de garder du monde dans le coin. On a juste 20% de surexpansion. Je vais monter jusqu'à quasiment 100 et je m'arrêterai probablement là. On va revenir. que si restons en bon terme même si vous avez pris une province que je ne, que je ne peux pas tolérer province de soie le couple Pologne-Lituanie et Danemark et ses vassaux enfin le, le groupe de pays Pologne-Lituanie et Danemark et ses vassaux et c'est une UP ça a tendance à faire un bon boulot quand il n'y a pas de Russie trop puissante. Le fait que j'ai constamment réduit la Russie euh, en les affaiblissant et tout, ça a probablement joué dans leur, pu dans leur euh, puissance. C'est elle dans le nord, je vais prendre sa capitale et après on verra. Qu'est-ce qu'ils ont pris, Freeze 4 provinces pour eux et énormément pour la France euh, la stabilité ça reste notre priorité ok tant pis ils ont un bon fort là non pas vraiment Bon, Tombouctou, vous êtes bien battu. J'ai un diplomate sur eux, pourquoi je peux leur imposer l'embargo Ah, parce que imposer l'embargo ça coûte rien, suis-je bête. Alors, 4, 22, je divise très bien celle-là. 5, 7, 5, 5, 3, 5. besoin un truc comme ça, laissons-leur une province. Ça, si je prends pas, ça me laisse pas mal de score pour prendre plus de provinces. Genre un contact avec le Mali. Ça me plaît ça ou alors celle-là plutôt. Je vois pas le Portugal, ça veut dire qu'ils sont toujours à moins de à moins de 50. Assa, Kafa. Personne ne monte beaucoup à part Marrakech, Mali. Enfin, personne ne monte beaucoup en score et n'est pas déjà à plus de 200. Donc, bon. 75, je peux faire ça. D'abord, ceux qui me coûtent de la surexpansion. Et j'ai plus de points. Pour finir. Le Mali, ils peuvent rejoindre la Koa. Oui, carrément. Presque envie de les attaquer tout de suite. Et ne leur prendre des provinces que quand j'aurai légitimé tout ça. Si je les attaque pas, ils vont probablement rejoindre la Koa. Alors que là, je peux prendre une, deux, trois, quatre, cinq. Donc on va dire cinq provinces et on va leur laisser. Euh, Joma qui coûte très cher, hmm. ou alors on se dit qu'on va se trouver autre chose à faire, genre attaquer la transoxiane 36, Langzang 34, Langzang plutôt Faut que je prenne au moins celle-là. Euh, Langzang ça implique d'avoir des troupes de ce côté-là. Ou le Portugal, attaquant le Monomotapa. Je verrais bien le Portugal. Genre, je redéploie mes troupes. Ah ouais, ça, ça va passer par contre. Passe par là plutôt. Je redéploie mes troupes de ce côté-là. Ça, ça devrait être réglé. En voyant les côtés Portugal. Euh, fâchons le Portugal. La Bohème est empereur. Mais si on laisse s'arranger. Ah, je peux mettre la France. De toute façon, il m'aime pas. Mettons-les. Peut-être que je peux réclamer pour pas cher des territoires euh, coloniaux, à condition d'avoir le casse du béli euh, Prise de colonie. Et je l'ai pas, visiblement. Mali est en guerre Non, ils veulent passer chez moi, j'ai refusé. On verra. Bah, Mani, la trêve dure encore un peu plus. C'est en 4 la fin de la trêve avec Langzang, donc j'ai encore beaucoup de marge pour faire sortir le Portugal, par exemple. Je pense que 35 000 hommes, c'est suffisant pour affronter le Monomotapa. Peut-être que je me trompe. C'est peut-être tout juste, mais bon. Euh, on peut regarder aussi sa puissance militaire, 22. Je crois que c'est très en retard. 26, ouais. D'ailleurs, je dois prendre... De... De ça pour euh, recherche des exquilibrés. Faut que je passe ces deux-là. Mais j'ai pas les points. Pas les points. Là je gagne que 3 parce que je dépense 5 pour le doigt aussi. Marrakech, je voudrais passer la guerre contre Tombouctou et Oyos. Ah, il va prendre cette province-là. va tenter. D'accord, payons-les poser l'unité religieuse voilà ça continue à convertir bon on va laisser passer les différents pays pour que Marrakech puisse prendre sa province et qu'on n'en parle plus Marrakech, il a la gentillesse de ne pas être dans la coa contre moi. Remercions-le en lui cédant le passage. Nos armées arrivent pour le Portugal. Il y a combien de... 39 000 jouatouts avec les bateaux de la... De, la... de la... Castille qui est maintenant l'Espagne. D'ailleurs, je sais pas si je peux les entraîner en guerre avec moi contre le Monomotapa. Ce serait top. Je peux appeler ça ils sont loin mais Pourquoi pas ça à va ils sont très nombreux quand même avec le Portugal Après je sais pas ce qui en pratique va débarquer sur mes côtes On va faire deux petites armées On peut voir je crois le total des hommes de chacun. Monomotapa ils ont pas grand chose. Le Portugal par contre, il compte pour énormément. Et Sacalva, ils seront sur leur île au début, après plus. Et peut-être que je peux demander des provinces par là au Portugal pour me venger. Idéalement sans leur offrir la possibilité de revenir dans la coa. D'ailleurs je peux pas les attaquer pour colonies proches. Attendons que mes soldats soient... Mes, mes premières armées soient placées J'en ai une là d'ailleurs Oups Il manque vraiment des transports de ce côté là du monde En bateau Faisons-nous en 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Succession est assurée. Est-ce qu'il a... 0 Ah mais c'est bon J'ai un 5-3-5 maintenant. C'est plus la même histoire. Super. On a fini les legitimisations en Afrique. France a annoncé que j'étais son rival. essayer de les battre pour euh, humilier d'un rival, par exemple ce sera une grosse guerre pour pas grand chose je pense on attend les derniers bateaux et on se lance et en même temps ah, L'Irlande a été formée. Finalement l'Écosse a reperdu tous ses territoires face à l'anglaise, l'Angleterre. J'ai retiré la, la à Ferrari. Bon, voilà, soyons calmes de ce côté-là pour l'instant. Sauf le Langzang. Il faudra que je l'attaque à la fin de la trêve. Si je m'attaque directement au Portugal, il y aura qui Pas grand monde, hein pas grand monde de plus. Mais sauf euh, qu'il y aura tout le monde de la coa. Et il y aura l'Espagne et la France. Pourquoi l'Espagne et la France Il est allié à l'Espagne et à la France. Il est garanti par la France. Et Espagne doit être le défenseur de la foi catholique. D'accord. Bah, je suis pas prêt à affronter 700 000 hommes. Pour pas grand chose. Demandons le soutien du SIAC. On sait jamais. Il pourra arriver à faire quelque chose d'intéressant. Ah, ça c'est... Euh Pays-Bas et la France qui se partagent le territoire du Kazembe côtier. Je devrais faire des colonies ici aussi pour aller chercher les territoires Boutois, Kazembe... Et c'est tout. C'est déjà bien. J'ai pas fini avec mes bateaux, oh. on va voir. Ils pourraient passer par là les portugais. Alors ici j'ai une armée qui est finie, j'ai une armée qui est finie. Rassemblez-vous, on se bat pour euh, la capitale, c'est-à-dire euh, Zimbabwe, sur nombre quand même, plus que moi au total, avec ce qui se ramène, Bouwa, <rire> Bouas, <rire> J'en on pas de faire un octogone. Allons tuer des soldats Il y a une armée de 16 000 hommes Portugais vers quel Non L'autre ils vont vers Madra. Ils vont refaire mon siège Ils ont pas de général On les attrape C'était cadeau On va faire des troupes sur un plateau d'argent Là faut juste que je fasse attention Tous les temps en temps qu'ils ne m'attaquent pas 12 000 soldats Hop c'est pris Ils seraient très nombreux Je suis pas sûr d'avoir envie de, les... de vouloir les rattraper séparatiste dites-moi que la Hongrie est sur son chemin j'ai une, tr une troupe là chargeons nous en ils sont très très forts les osmanoglou euh, en militaire en tant que général j'ai pas d'autres troupes perdues j'ai toujours vous à ah, vous vous êtes euh, chargé des rebelles allez plutôt elle de ce côté-là, et les 22 000 hommes là-haut, vous allez revenir de ce côté-là. Ouais, le trajet est long, mais je pense que vous pouvez y arriver. C'est en 4 ou en 6 que je le rattaque En 4 février en plus. Que je peux le rattaquer, mais que j'ai choisi aussi de le rattaquer. Ils se rassemblent, ici j'ai attrapé beaucoup de groupes, et j'en ai tué plusieurs. Les Dzugars, maintenant que la confédération des Oirats est réduite à néant, nombre de tribus, ouais, à peu près... Euh, qui en relevaient, ont retrouvé leur autonomie. Le plus vaste de ces groupes est celui des Dzugars, qui s'est approprié un large territoire au nord des Tian pour faire pâturer ses troupeaux. Reste toutefois à déterminer s'il se montrera hostile envers les ottomans. Je peux regarder sur quelle province exactement ils avaient récupéré leurs revendications. Ils ont juste récupéré des sur en plus, ils en avaient déjà pas mal hein, ce que je vois. Ou alors c'est Dzugari Septentrional et Dzugari méridional je dirais. C'était les, les états, je j'ai pas tout lu. Amol ah bon, a été converti. Ça arrive à l'être bientôt. Il y a beaucoup plus de troupes que ce qu'il en faut côté Portugal. Euh, Peut-être que cette arme est là. Finalement, on pourrait débarquer ici. Je suis pas sûr d'en avoir besoin. Euh, non, restons là pour l'instant. J'ai un diplomate de libre si je m'en sers pas pour... Euh... Embêter des gens, je pourrais m'en servir pour améliorer mes relations. La Bohème et Espagne, c'est pas très compatible. La Bohème et Espagne, c'est pas très compatible. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas pu appeler une... la Bohème dans la guerre. Après, ils ont plus de 100 000 hommes. C'est très appréciable. Je pourrait me servir. Allez faisons le siège de la capitale Et donc assuré. Fin de la trêve avec Lang Zhang Pas trop envie de leur laisser l'option Rejoindre la quoi. Sans y a pas mal de monde C'est là que j'aurais besoin de sec. C'est pas grave Saliaki, euh, Ayu. Mongyang, Mongte et Pegu. Est-ce que j'ai des provinces particulières à prendre chez eux Non. Non, non, non. Sauf euh, le Longjiang. Phase est tomber, je serai partant pour rassembler toutes mes troupes et attaquer sur Salé. Exécutons-le. Ah, il s'en va. Crabouiller une armée. Ah, on les rattrape. Je sais pas si je vais les rattraper ah, juste avec cette armée-là. Venez vite, vite, vite Plutôt pas mal. Il s'en va. Est-ce que... Il n'y aurait pas moyen de faire un truc comme ça. Ah, on peut passer à travers. Allons jusque là. Je sais pas si j'aurai le temps d'arriver avant la fin de la guerre. mais Est-ce qu'il n'y a pas moyen de coincer avec mes bateaux ils vont pas là où je pensais et voilà oh. wow, wow, wow. ça a piqué pour eux ils ont perdu j'ai trop de points militaires dépensons-en voilà ça sera tout pour l'instant j'ai Dawasir qui va m'aider côté monomotapa je voudrais aller explorer jusque-là, pour pouvoir réclamer ces provinces facilement. Euh, commençons par eux. Le Yu va bientôt sortir, normalement. Ça me fait du coup mon Yang et, et mon Gay, en moins, dans la Koa. Une fois qu'ils seront sortis, on aura une trêve. Clemsen, Marrakech, c'est fini. Oh oh. J'ai surestimé la puissance de ma flotte. On a perdu 11 galères et un bateau lourd. Marrakech a rejoint la coa. Oh oh oh. Qu'est-ce qu'on s'amuse tous ensemble dans cette coa? J'ai le passage chez l'Espagne. Alors, You. Peut-être qu'on leur prend une petite province quand même. La plus pauvre, je sais pas laquelle c'est. C'est pas par là en tout cas. 19. Hop. On a 62% de score de guerre. Euh. On les mérite hein. Sinon on en prend qu'une. On va leur demander d'arrêter de soutenir Zang Long... Voilà Suivant Non pas tout là bas quand même là. Et c'était ma première province Confucianiste Ah, j'ai jamais envoyé un bonhomme là-haut. Qu'est-ce que ça donne au niveau des colonies Je pense qu'on n'est pas très. J'en ai plus que deux. Ah, celle-là elle est encore en cours. Ok, donc on aura bouclé côté Russie. Ça me garde tous les territoires euh, internes pour moi. Après, on peut avancer côté Afrique. Pour l'instant, il y a des batailles donc peut-être pas le meilleur euh, choix. Euh, Qu'ils occupent. Ça ne me fait pas trop peur. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de cette grande guerre contre le Portugal. Et en même temps, enfin, je me bats hein, au Portugal. En, entre l'Europe. à la frontière de l'Europe et de l'Afrique. Euh, côté Portugal. Euh, sur la côte euh, est-africaine. Et en même temps. au. au Siam. Je sais pas si ça vous parle. Euh, C'est la. <rire> C'est la région euh, ici. D'ailleurs, euh, en Chine aussi, d'ailleurs, j'ai des adversaires. Bon, le, le, le celui qui était le plus en Chine, il est parti. Voilà, voilà, voilà.